Salut tout le monde, c'est Weedman, content d'être avec vous, superbe vidéo aujourd'hui avec Vipar Spectra, on est la 16e journée de floraison avec les deux lumières de Vipar Spectra, on a la XS2000 et la P2000, deux modèles équivalents, la XS2000, un peu plus récente ça va très, très, très, très bien euh, sous les deux lumières de Vipar ah, Spectra. Euh, écoutez, les deux lumières euh, font le travail. On est à cette cocotie 980 ppfd et cette cocotie 1000 ppfd. Tout le reste, c'est un peu plus bas. Donc, euh, on a atteint le maximum. Et pour ce qui est de la croissance, c'est vraiment terminé. Donc, 16e, 16e journée de floraison, là, on a, on a entamé la troisième semaine de floraison. Donc, la croissance est terminée, donc, euh, vraiment, là, euh, ça a vraiment beaucoup poussé, là, euh, dans les deux premières semaines de floraison. Euh, les plantes, donnent un dernier coup, un dernier stretch, comme on, on lit beaucoup, là, sur Internet. Et puis, euh, donc le PPFD, on en a parlé euh, tantôt là, euh, c'est vraiment l'intensité de la lumière. Euh, souvent, quand on regarde les manuels, on c'est indiqué 24 pouces, 18 pouces, mettre les lumières à 30 pouces, des plans. Ensuite de ça, dans les manuels, ils nous disent souvent de mettre les lumières à 50% d'intensité. 40% d'intensité, euh, 80% d'intensité, ainsi de suite. Mais ici à Winman, c'est pas comme ça qu'on on, on, on vérifie ça. C'est vraiment avec l'application PPFD Meter. m e t e r Et avec l'application, on prend notre cellulaire et puis est-ce que c'est adéquat? Écoutez, mes plantes sont de bonne humeur. Mes plantes sont de bonne humeur. Euh, Regardez-moi ça, la cocotte du Glouki, comme c'est incroyable. Euh, vraiment très grosse, c'est la plus grosse cocotte présentement. Glouki euh, avec un petit peu de givre sur les, les feuilles. Là. Il va être plus beau cette fois-ci que la première fois que je l'ai fait pousser le Glouki. Et on avait fait pousser le Glouki avec une Vipar Spectra, c'était le modèle XS1000. Donc, c'était la, la petite, petite lumière. Donc, euh, les cocottes vont grossir euh, dans la troisième semaine de floraison. Euh, j'ai trimé tout en dessous. là, Il n'y a plus de feuilles jaunes. Peut-être un, un peu dans, dans celle-là. C'est un peu plus loin. Euh, Faites un petit ménage. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça là, là. Plein de petites cocottes en dessous du glouki il euh, faut que j'arrache ça ça va donner plus d'énergie à la plante mais on pourrait le garder aussi pour euh, du lâche les senteurs vont commencer un petit peu les senteurs de, de, les arômes de, de chacune des plantes vont commencer un petit peu euh, les deux en avant ici, là, c'est les deux qui m'intriguent le plus ça commence à sentir mais ça bouge ça bouge déjà. Euh, complètement ridicule. Euh, J'ai appelé mon master grower pour lui indiquer que je pensais avoir un keeper. Euh, mon master grower était vraiment déçu de moi. Euh, combien de fois Il faut le répéter. On n'a pas la vari. On n'a pas la l'arôme la, finale tant et aussi longtemps que le curing n'est pas terminé. Faut attendre que le on ait nos 8, 9, 10, 11, 12 semaines de floraison avec des sativa. Des fois euh, en, en général, les Indica prennent moins de semaines à fleurir euh, leur cycle complet. Euh, Indica, là en général, 8 à 10 semaines de floraison, sativa, 10 à 12 semaines de floraison. La façon de savoir, c'est quand qu'on coupe notre plant. C'est pas en comptant les jours parce que c'est indiqué sur le site internet 63 jours de floraison, 67 jours de floraison, ça donne une très bonne indication. Mais la vraie façon de savoir quand est le bon moment pour couper les plants de cannabis, pour ensuite passer au séchage, c'est en regardant les trichomes avec un microscope. Aussitôt qu'on a 25% de trichomes ambrés. Ambrés, c'est la couleur brun pâle. Et bien c'est le moment de couper votre plan. Euh, pour ceux qui écoutent la vidéo, est-ce que vous pouvez m'écrire dans les commentaires si on laisse la plante euh, pousser un peu plus pour qu'elle ait plus de trichomes ambrés, je pense qu'on perd des trichomes... Oh, excusez-moi! On perd des terpènes, mais on gagne sur le THC. Ou c'est le contraire, je m'en souviens plus. Euh, plus qu'on a de trichomes ambrés, plus qu'on a de trichomes foncés, ça l'enlève soit du THC ou ça l'enlève du goût. On parle aussi des terpènes. Mais de l'autre côté, plus qu'on en a des trichomes ambrés, plus que soit on a plus... M'en souviens plus là. M'en souviens plus. Je pense qu'on a plus de THC et moins de terpènes, moins de goût si on laisse la plante pousser plus longtemps. S'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires là. Euh... Je ne me souviens plus, c'est lequel des deux qu'on perd tant qu'on laisse notre plante pousser un peu plus longtemps. Mauvaise nouvelle, euh, on a des bonnes nouvelles, les plantes poussent très bien, euh, des très belles cocottes avec le couche-couche, on a deux couche couches là-bas. Euh, le couche ici est très bien, on le nourrit. Hein, on avait de la misère à le nourrir, à l'ancienne Grow. Euh, on avait eu beaucoup de misère avec le Pinkush numéro 4. Est-ce que je me, euh, je me trompe? Je me trompe. Je me trompe, c'était dans une... une, une dans, peu importe, on s'en fout. Les deux ici, ce que j'aime, c'est vraiment... Euh, la mauvaise nouvelle. Pardon, excusez-moi, ça va mal dans la vidéo. La mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? Pas certain, moi, que les clones vont survivre. Euh, je pense que j'ai deux clones de chaque. Je, je, je suis vraiment pas certain que ça va vivre. Donc, une mauvaise nouvelle en apporte une bonne. Oui, oui, oui. Une mauvaise nouvelle en apporte une bonne. Nouveau slogan ici. Signé Winman. Mauvaise nouvelle, j'ai pas de clones. Mais si j'aime un des deux, j'aimerais pouvoir avoir un clone pour que le clone pousse et que ça devienne une mer et que la mer, je puisse couper des boutures et pouvoir fumer ce plant-là à l'année. Donc, si j'ai pas de clone, la seule chose qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir récupérer la plante, c'est en anglais, c'est « revegging ». On va essayer de garder la plante Enlever quelques cocottes pour pouvoir les fumer, en laisser quelques-unes sur le plan et revenir avec le cycle de lumière, 18 heures allumées, 6 heures éteintes et tenter de sauver la plante et puis qu'elle redevienne en, en croissance pour qu'on puisse reprendre des, des boutures, et en espérer que ces boutures-là aient des racines pour qu'on puisse les appeler des clones. Donc peut-être qu'on va voir ici chez Winman un plan en Revegging. Euh, premièrement, il faut que j'aime un des deux plans. Parce que si les deux gouttes de cariofilène à côté avec le linalol, l'avande, l'ila, même si j'ai pas de clone, il n'y aura pas de revegging. Parce que ça me tentera pas de, de fumer ça, là, tu comprends-tu? Mais si on a une surprise, et que c'est vraiment incroyable, bien, il va falloir que je fasse quelque chose, hein? et ça va être vraiment revegging. Puis ça commence à sentir, et puis... Euh, ça, ça en va sur le diesel sucré, puis même les deux là, le GMO Animal Cookie, là, ah, je, je, je suis un peu excité, là. puis le Doji, euh, un petit peu excité, euh, lui on, ça va être terminé, le Gloki numéro 4, pink couche numéro 4, ça va être terminé, on laisse ça aller, euh, Pink couche numéro 4, j'en ai fumé beaucoup, il m'en reste un petit peu encore. Le Glouki numéro 4, je l'ai passé dans du H. Les deux couches couches, ça fait un an que je fume ça. Un autres aussi, ça va très très très mal pour les clones. Ça ici, on connaît pas ça les deux en avant. Donc, pour terminer, je voulais juste... On sait que... Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Là, on a parlé du PPFD pour la lumière. Et juste pour vous dire, là, euh, ici on avait dit 1000 ppfd, ici 980, ailleurs un peu plus bas, il faut que ce soit entre 800 et 1000, entre 800 et 1000 ppfd. Juste pour vous dire comme ça, là, ma lumière ici là, est environ à, à 55% d'intensité. mais j'ai quand même deux lumières, mais il faut deux lumières pour une tente 4x4. Et puis celle-là ici est à 50%. Donc les lumières sont un peu en diagonale, ici j'ai pas de... il faudrait que je tasse ça là, en tout cas, peu importe, ça va très bien, on va laisser ça comme ça, je suis vraiment content là, de, de comment ça se passe, euh... l'autre matin je me suis réveillé, et puis la fan elle tournait plus, elle s'était débranchée, donc... Euh... L'autre chose que je voulais vous dire, je l'ai rebranché. La seule chose que je vais vous dire aussi, euh, de, de, de peut-être un assez gros, un, un, un autre gros sujet. Après le PPFD, le VPD. Vapor Pressure Deficit, je crois. C'est quoi ça? Mais ben, c'est pour savoir, c'est quel taux d'humidité qu'on veut avoir dans la tente. C'est quel taux, quelle température qu'on veut. Présentement, j'ai, il me manque d'humidité faudrait que j'aie 55, 55 d'humidité avec 27 de température pour que mes plantes soient vraiment très, très, très de bonne humeur. Donc, euh, on a des, il y a des chartes sur euh, Internet qui nous indiquent en période de croissance, à la fin de la période de croissance. Il nous indique aussi euh, le tableau, la charte. Quelle humidité il nous faut en début de floraison? Quelle humidité il nous faut en fin de floraison? Et puis la charte, c'est l'humidité avec la température. Donc, euh, très très très intéressant. VPD Cannabis Charte. Allez voir ça. C'est très, très très très très très très très important. Pour vous aider euh, à ce que vos plantes vous aiment et puis euh, qu'il y ait moins de, problèmes. Pas, pas, pas, pas moins de problèmes. Pas moins de problèmes, mais qu'il y ait plus de facilité à la croissance. Il y en a encore le glouki numéro 4. Quand même, quand même. Et voilà. Donc, ça se forme, ça se forme. On va dézoomer comme ça. On met un pouce à la vidéo. On s'abonne à Winman. Compte Instagram. Incroyable. La story. Euh, on a eu 300 aujourd'hui. 296 personnes ont regardé la story. De la prochaine vidéo SQDC. Donc, je pense que vous l'attendez celle-là. Je vous adore. On écrit un commentaire. Aidez-moi pour euh, les trichomes avancés. Là. XS2000 de Vipar Spectra. Et la P2000 de Vipar Spectra. Alright gang, 16e jour de floraison. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!